Bonsoir à, à tous. Euh, merci d'être là. Nous sommes là pour, pour, vous, pour cette cérémonie qui est un peu particulière. On, on s'est déguisé. C'est quelque chose d'un peu étrange. Pour moi, c'est la, la première fois que j'endosse une toge aussi lourde. Donc, c'est un événement pour vous tous et pour nous aussi. Pour vous, les, les docteurs de, de l'année. Et puis, je remercie les, les collègues. Vos professeurs, les directeurs de thèse et puis les, les directeurs des unités de recherche qui se sont déplacés pour être là avec vous aussi. Alors, euh, juste quelques mots avant, avant de, la, de commencer euh, à appeler les docteurs les uns après les autres en rappelant leur sujet, puisque c'est la forme de la cérémonie. Euh, dire que cette cérémonie existe depuis, euh, depuis presque une quinzaine d'années, je pense, dans notre université. Euh, ça n'existe pas partout. Euh, moi, j'étais dans une université où ça ne se faisait pas. Euh, donc, euh, quand je suis arrivée ici la première fois, j'ai trouvé ça un peu... Euh, J'avais quelques doutes, j'étais un peu perplexe par rapport à, à la chose. Et puis, euh, j'étais très vite convaincue que c'était un, un beau moment parce que euh, vous avez euh, individuellement soutenu vos, vos thèses ou vos HDR dans l'année la, universitaire qui s'est écoulée. Euh, vous l'avez fêté individuellement également, mais euh, une, une thèse, une habilitation à diriger des recherches, c'est aussi euh, quelque chose qui, euh, qui, nous, qui nous porte et qui nous concerne tous en tant qu'université. Euh, Donc l'université Bordeaux-Montagne ici et l'école doctorale Montaigne-Humanité euh, particulièrement. Mais euh, c'est le signe aussi de, de ce collectif dont vous faites partie qui se manifestent dans cette, dans cette cérémonie. Alors, vous le savez, mais euh, certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas pensé de cette façon-là. Et puis, quelques-uns ont amené avec eux, sont venus avec quelques amis ou de la famille. Donc, euh, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'être docteur Qu'est-ce que c'est Je pense que la première chose qu'on peut dire, et qui me semble importante aussi pour vous, c'est de se dire qu'être docteur, c'est croire en la recherche, D'abord, être convaincu qu'elle est utile et savoir élargir le sens du mot utile. Puisque quand on fait sa thèse, on entend souvent dire mais tout ça, à quoi ça sert Et vous, euh, vous avez été, tout au long de votre parcours de doctorant, doctorante, vous avez été porteur d'une parole pour dire que c'était utile et tenter d'en convaincre les autres. La société, euh, la société civile est... Euh, notamment pour les thèses en, en humanité et, euh, et en, en sciences humaines, euh, nous voient comme des, des choses un peu étranges. Et euh, cette étrangeté, elle a été rendue euh, particulièrement, euh, elle a été particulièrement bien résumée hein, par euh, ce sujet de thèse euh, formulé par Alain Rennais, euh, les, chevaliers de, les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, qui résume au fond toute cette vision de, de thèse totalement étrange, un peu absurde, dont on ne voit pas l'utilité. Et vous, vous êtes là pour dire que oui, la recherche, la recherche en art, lettres, sciences humaines, elle est importante, elle a son utilité, et c'est à vous de montrer son utilité. Et c'est ce que vous avez commencé à faire tout au long de votre doctorat, et puis que vous faites désormais en tant que jeune docteur. Être docteur, c'est aussi bien sûr avoir la faculté à se poser des Question Et surtout une question qui devient la question de recherche. Avoir l'exigence d'aller jusqu'au bout des choses, euh, au bout des textes que l'on étudie, au bout des terrains que l'on fait, pour ne rien laisser passer. Et euh, au moment de l'écriture, à la fois euh, tracer un chemin pour en, en rendre compte de façon argumentée, présenter ses résultats, et savoir fermer les portes des chemins qui ne mènent nulle part, de façon à euh, emporter... Euh, l'adhésion de, de ces lecteurs à ce que l'on veut démontrer. Être docteur, euh, c'est aussi vivre en permanence avec le doute. Ça a été le parcours de votre doctorat, c'est encore le doute, ce qui sera le parcours de votre vie de docteur. Et euh, c'est ce que je vous souhaite, parce que euh, c'est non seulement vivre avec le doute, mais savoir en faire une force pour avancer, puisque ce qui fait avancer la recherche, c'est le doute permanent. Être docteur, c'est euh, s'être confronté à ses limites et euh, avoir appris à les dépasser et ou à les accepter et à faire avec ses limites, à travailler avec ses limites pour avancer encore. C'est avoir au moins une fois décidé qu'on allait abandonner. Je pense que vous tous qui êtes là et euh, mes collègues qui sont là, euh, on a tous euh, à un moment de sa thèse décidé que non décidément... On allait l'arrêter. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez eu courage de ne pas le faire. Ou le lendemain, vous dire « bon, ben maintenant, je m'y remets ». Tout ça sont de grosses qualités. Ce sont des qualités que vous avez acquises et qui sont désormais les vôtres pour vous aider à construire votre vie de docteur. Être docteur, c'est bien sûr être arrivé au bout, en être modestement et humblement fier. Et vous devez en être fier. Le porter fièrement dans la société, se déguiser aujourd'hui pour dire qu'on en est fier et pour s'en souvenir plus tard au cours de euh, votre vie professionnelle qui, je l'espère, mettra euh, vraiment euh, dans, dans toute la lumière tous ces, ces savoir-faire, toutes ces compétences que vous avez acquises au cours de votre parcours. Et sur ce, euh, Nathalie Jaek Veut peut-être rajouter un mot en tant que vice-présidente recherche, tout le monde la connaît, de notre université. Merci, merci, Béatrice. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors à toutes les doctorantes, j'ai regardé les premiers rangs, je me suis dit mais non mais il n'y a que des femmes. Et non, à partir du rang 4, on trouve quelques hommes. Euh, bienvenue à toutes les doctorantes, tous les doctorants, à leurs familles et puis à, à nos collègues, euh, directeurs, de, directeurs, et directrices d'unité et et puis les directeurs et les directrices de thèse qui sont là pour cette journée de, bah, de célébration qu'on est là pour fêter avec vous. Je suis chargée de... Je suis là, évidemment, en mon nom propre en tant que vice-présidente de recherche, puisque, bon, quand même, l'adossement du doctorat à la recherche est une évidence. Mais je voulais aussi excuser l'absence de notre président Lionel Larré, qui, pour l'instant, a une autre réunion, mais une réunion qui n'a pas pu bouger, mais qui sera là pour le, pour le pot. Il les manque pas, ceux-là, pour partager avec nous une, ben, un petit verre pour célébrer votre réussite. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que comme Béatrice Collignon, je, je suis assez attachée à cette cérémonie euh, parce que c'est un moment de, ben, de joie, un moment qui marque euh, formellement la fin d'un parcours. Et puis quand même une université, même si euh, elle évolue beaucoup, c'est aussi euh, une forme d'attachement aux formes. Et cette forme-là de la collectivité tout ensemble dans ces moments de... où l'université se célèbre aussi en vous célébrant, c'est très important pour nous. Donc moi, je suis sensible au fait qu'il y a ici des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs et puis des chercheurs plus expérimentés, des doctorants et des professeurs émérites là-bas. Je salue, c'est peut-être pas, voilà, pas très poli de souligner une personne en particulier, mais je la vois tout au fond, Bernadette rigal sellar qui était là quand moi-même j'ai soutenu ma thèse de doctorat ici à l'Université Bordeaux-Montaigne, sur, je me souviens du titre, type des archétypes dans les histoires de Sherlock Holmes. Bon voilà, ça mène à des endroits. Et euh, c'est aussi le moment de l'entrée dans une carrière. C'est ça aussi que je voulais vous dire. J'espère que le doctorat vous, vous ouvrira la porte de d'une carrière que vous aimerez euh, en tant qu'enseignant-chercheur ou euh, en tant qu'autre chose. Parce que le doctorat de sciences humaines et sociales, ça mène à l'enseignement, mais pas que. On le voit dans les statistiques. Et ça reste des carrières qui, euh, bah, qui, qui, qui forment à beaucoup de choses différentes. Et puis je voudrais dire un tout petit mot, même si on le dira à la fin. Euh, on célèbre la remise des doctorats de l'année 2021 ouais mais aussi des habilitations à diriger les recherches. Et il y a ici, on va remettre, je crois, cinq ou six diplômes d'habilitation. Et une seule personne est là, Pierre Katuszewski, qui donc vient incarner à lui tout seul le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur, à savoir l'habilitation à diriger les recherches après le doctorat, qui peut être un horizon. Souhaitable, vous voyez, il n'est pas encore trop abîmé euh, là <rire> au milieu. Voilà, donc euh, merci à toutes et à tous d'être là. Euh, merci aux familles. Je pense que c'est important que les doctorantes et les doctorants soient encadrés des gens qui leur sont chers, de leur famille et de leurs amis, bien sûr. Et puis et puis voilà, on peut commencer, si Béatrice est d'accord, la, la remise, donc euh, unité de recherche par unité de recherche, comme c'est la, la règle de cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci. Et c'est Nathalie qui va commencer. Et j'ai oublié, parce que j'oublie toujours un petit, un petit quelque chose. Euh, être docteur, je pense que c'est aussi avoir appris que euh, l'importance des collectifs qui nous portent à l'université, vos collègues, euh, vos directeurs, l'école doctorale, euh, le centre de la, euh, le, le service de la recherche. Et puis, euh, en dehors de l'université, et avoir appris vraiment que ces collectifs, même quand on est dans des recherches qui sont individuelles, la thèse, est un travail individuel, elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas ces collectifs-là pour leur permettre d'aller au bout. Alors, pour Améry Nathalie Voilà, alors, le... donc nous avons à l'Université Bordeaux-Montaigne 19 unités de recherche, 6, unités de recherche... Non, 6 UMR et 13 unités de recherche. Et donc, on va les, on va les passer par ordre alphabétique. Euh traditionnellement dans cette assemblée on, tout le monde n'est pas là mais on, on a pour habitude de citer euh, les, les, les titres et les, bon, les gens bien sûr et puis les titres de leur thèse pour que l'assemblée puisse s'apercevoir de la variété des, des sujets qui sont soutenus dans notre université donc c'est ce qu'on va faire on va, on va tous les citer puis quand on arrivera aux gens qui sont présents si la liste est juste on vous appellera et puis si on ne vous appelle pas parce que la liste est un peu fausse vous vous signalerez dans votre unité si on vous oublie alors euh, alors là, c'est mot... je... écrit très, très, très petit. L'école doctorale nous signale qu'on vieillit. Mais je vais essayer. <rire> Parce que là, c'est quand même un petit peu difficile. Alors pour Améry je ne sais pas si euh, Raphaël Estef, qui, euh, qui est le directeur en ce moment d'Abéry est là. Mais euh, je vois par exemple Isabelle Thauzin. Euh, je vois Nouria Rodriguez. Donc il y a ici, pardon pour ceux que j'oublie, c'est ceux que j'ai croisés. Euh, je vois qu'il y a ici des représentants d'Améry alors pour Améry les, euh, les les, docteurs, et les, les, les dit, docteurs de cette année sont euh, Joy Couré sous la direction de Nouria la, rodriguez Lazaro qui a fait une thèse sur, avec le titre suivant vers une poétique philosophique pardon vers une poésie philosophique spiritualité et alchimie dans l'œuvre lyrique d'Alejandro Jodorowsky voilà donc on peut l'applaudir parce que parce que c'est ce qu'on fait. Donc, un grand bravo à Joey Pouret et à sa directrice, Nouria Rodriguez. Parce que quand même, un travail de thèse, c'est aussi, pendant plusieurs années, des gens qui encadrent bah, nos collègues, nos jeunes collègues. Et en général, la collaboration est... a été à à donc elle est Ah, super. vous Et voilà. Eh bien non, merci Nouria, merci d'avoir encadré cette thèse. Ensuite, nous avons la, la thèse de Bernard Koubourou-Itorots, qui a été dirigée par Isabelle Tauzin. Euh, c'était une thèse en cotutelle avec euh, une université en Espagne. Et le titre de la thèse c'était « Les travailleurs du cuir d'asparin en Amérique latine études micro-historiques d'une émigration spécialisée du XVIe au XXe siècle. Donc bravo. Euh, à Bernard et à Isabelle. Euh, la, la, la, la doctorante, la docteur su, suivante est Célia Duperron, qui a encore soutenu avec... Ah non, pas encore, pardon. Euh, je ne l'ai pas encore citée. Maria Cecilia González, qui est là, je crois. Je non, je, je croyais l'avoir vue tout à l'heure. Bon. En tout cas, euh, la, le titre de la thèse était « Errance et déserrance dans les romans des enfants de la dictature argentin et chilien. Au début des années 2000, de 2000 à 2015. Donc bravo à Célia Duperron et à Maria Cécilia. Alors là, ça devient plus intéressant parce que Flore des Marias, Malawi Bravo, est là. Et elle va pouvoir venir, euh, sous vos applaudissements, récupérer son diplôme de doctorat. Bravo, Flore des Alors, euh, Flore des Marias a été dirigée par Isabelle Tauzin. Sur le sujet suivant, imaginez le vieux monde depuis la périphérie, la France et l'Espagne dans les récits de voyages transatlantiques péruviens. Voilà, au XIXe siècle de 1845 à 1909. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. A ah, Davo, eh, Yerga Merxi, Isabel Toussaint, Madrid Riz de Tess, eh, Pugme Sutenis, eh, Pondon Setanek y a Yuguel Montes. Muchas gracias Isabel por toda tu ayuda en estos largos años. A mis amigos Carlos y eh, Rosmelis que están presentes porque mi familia está lejos en Perú. Muchas gracias. Merci. Voilà, et puis euh, il reste encore deux euh, doctorants d'Améribert, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 soutenances de thèse cette année pour Améribert, Et donc les deux euh, doctorants euh, qui ont aussi soutenu leur doctorat, leur thèse, sont... Euh, Excusez-moi, vraiment, j'ai vraiment du, du mal à lire. Euh, Rocío Negrete Peña, qui a été dirigé par Jesús Alonso. Et, et le titre étant d'espagnol, bien sûr, parce que sinon, ça ne serait pas très drôle. <rires> mais ma mère est espagnole, eh? hein Alors, euh, « Género y trabajo, la inserción laboral en Francia de, la, de los exiliadas republicanas españolas. » Et c'est de 1936 à 1956. Voilà. C'est pas ça Elle rigole. <rires> ah, mais j'ai plus le possible, moi voilà, et alors la dernière personne est euh, Lydia Sanchez de Las Cuevas, qui a été dirigée par Raphaël Esteve, avec le titre suivant. C'est terrible. <rire> euh, la Nivola, une théorie du roman euh, chez Miguel de Unamuno. Voilà, donc félicitations. Euh, à vous. avec Béatrice à l'unité de recherche suivante qui est euh, qui est Archéosciences Bordeaux qui est dirigée en ce moment par, bah, elle va... par Christelle Laë et euh, Christian Gensbittel directeur adjoint euh, c'est une unité de recherche qui a été créée en janvier 2021 euh, et donc euh, certains de ces doctorants ont fait leur thèse ont soutenu l'essentiel le, de leur parcours était euh, dans l'unité de recherche Iramat. Et euh, certains ont soutenu peut-être quand c'était encore Iramat ou lorsque c'était déjà Archéosciences Bordeaux. Et la première personne est là, c'est Asmodé Galli qui sous la direction de Norbert Mercier a fait une thèse sur la dynamique de peuplement du Proche-Orient au Pléistocène. Pléistocène, pardon, moyen et supérieur, apport des datations par LAICPMS des séries de l'uranium. Bravo. Ben, merci beaucoup. Merci surtout à mes directeurs de thèse, à savoir Norbert Mercier et Christophe Péchéon, qui est sur Pau, et à mes deux laboratoires d'accueil, à savoir donc Bordeaux et l'IPREM à Pau, qui m'ont accueilli comme il se doit. Et merci à toute ma famille et tous mes amis qui sont là. Ben, bravo. <applaudissements> Ensuite, nous avons Arthur Leck, qui sous la direction de Rémi Chapouli, a soutenu une thèse sur l'économie des matériaux lithiques en Corse pré- et protohistorique, dynamique d'exploitation, circulation et diffusion de la rhyolite. Je précise pour, les, pour ceux qui ne le savent pas que c'est une roche. Euh, et puis nous avons Laura Theodorescu, qui sous la direction de Rémi Chapouli, avec une co-tutelle avec l'université de Pitesti en Rom, Roumanie co-directrice Mariora nous a fait une thèse, a soutenu une thèse sous le titre « Analyse multi-échelle de la céramique ancienne par des méthodes d'ingénierie en sciences des matériaux, études de cas de céramique d'As, d'enfort romaine et de production traditionnelle. » Donc on va applaudir les deux en même temps. <rires> Avant de passer au laboratoire suivant, qui est... Euh, Arthès, je ne sais pas pourquoi là, ça va passer. Oui, alors Arthès comme archéosciences euh, est une unité à la fois un petit peu vieille et un petit peu nouvelle. En tout cas, c'est une des unités qui a fait l'objet d'une restructuration en janvier 2021. Et, et voilà, et Donc c'est une unité d'art, comme son nom euh, l'indique assez bien. Il y a euh, deux euh, doctorantes et doctorants qui ont soutenu leur thèse à Arthès cette année et donc une qui est ici mais ça n'est pas la première la première c'est Clémentine Cluso, qui a soutenu avec Sandrine Dubouille une thèse sur euh, la scénographie le titre est le suivant la scénographie peut-elle faire œuvre pour elle-même la scénographie comme épuisement expérience, événement donc bravo à Clémentine et puis on peut accueillir euh, Anne-Louise Mathieu Goudier, qui a soutenu avec Pierre Sauvanet, le directeur d'Artès, une thèse qui s'appelle La soupe en art, idiotie et partage pour une esthétique du banal. Félicitations à nous. Je voudrais dire un grand merci à Pierre Sauvanet de m'avoir accompagnée dans, dans ce beau projet. Un grand merci à l'équipe Arthès, également à l'école doctorale, et bien sûr à mes parents qui sont là aujourd'hui. Alors nous passons à l'unité mixte de recherche OZONUS, institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, dont je salue le, le directeur Olivier de Villers, parmi nous ce soir. Merci Olivier. Et euh, nous avons pour Zonus euh, alors d'abord Wendy Bougreau, qui est là, et qui a soutenu sous la thèse d'Isabelle Cartron, une thèse sous le titre « "Parer la tête des défunts du Haut Moyen-Âge », Contribution à la restitution des gestes funéraires, des données de terrain, à l'interprétation des pratiques sociales. Bon, ben merci à tous. Bon, j'avais pas du tout prévu de parler, mais comme quoi l'imprévu vient jusqu'ici. Euh, donc, je voudrais tout d'abord remercier énormément mon laboratoire de recherche. Aux Onus, donc sans qui, vraiment, je n'aurais pas pu travailler dans un cadre, on peut dire, idéal. Euh, je voudrais aussi remercier Isabelle Cartron, ma directrice de thèse, qui est présente ici avec nous aujourd'hui, euh, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui m'a encadrée et soutenue pendant euh, ces 4 ans et demi. Et euh, je fais un petit clin d'œil aux doctorants du laboratoire aussi, qui euh, ont été véritablement une seconde famille euh, pendant ces années de recherche, puisqu'on s'est tous soutenus et je pense qu'ils se soutiennent encore tous les jours. Et euh, voilà, je voudrais aussi embrasser ma famille qui n'a pas pu venir, mes amis et mon compagnon. Voilà, merci beaucoup. Nous avons ensuite Julien Derivas, qui sous la direction de Valérie Fromentin a soutenu sa thèse sur l'édition critique avec traduction et commentaires historiques. Non, pardon a soutenu sa thèse constitue qui était une édition critique avec traduction et commentaires historiques, littéraires et philologiques des livres 1 et 2 des histoires d'Hérodien. Puis Sarah Courdi sous la Sarah Courdi et là mais j'ai oublié Nathalie crouzier moi, je la ferai après. Donc, Sarah Courdy, pardon, qui sous la direction de Jacques Descourtiles, a soutenu sa thèse sur le portrait individué dans l'Orient romain, 1er-4e siècle après Jésus-Christ, aspect artistique et sociologique. Merci, un grand merci à tous. Alors en premier à mon directeur de thèse, monsieur Descourtil qui n'a pas pu venir ici, mais que je remercie chaleureusement pour son soutien défectible, sa présence, tout ce qu'il a pu faire pour moi pour que je puisse enfin arriver au Saint-Graal de la thèse. Madame Cavalier également, qui a été retenue, qui n'a pas pu venir, qui m'a soutenue, encadrée, encouragée, qui a supervisé mon travail. Tous les membres d'Ozonus, dont M. de Villers, qui est également présent ici. Voilà, je suis ravie d'avoir du, du soutien du laboratoire de recherche. Et enfin, tous mes proches, voilà, qui se reconnaîtront, que je remercie infiniment, qui ont tout fait pour moi, qui m'ont encouragé vraiment jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. J'ai fait une entorse à l'ordre alphabétique. J'ai oublié Nathalie Crouzier, épouse Roland. Qui, sous la direction de Frédéric Boutoul, a soutenu sa thèse sur mémoire écrite et politique documentaire des villes de l'Aquitaine sous obédience anglaise, 13e-15e siècle. Nous avons aussi Laurent Legal, qui, sous la direction de Patrice Brun, a soutenu une thèse sur l'évolution des élites athéniennes durant la guerre du Péloponnèse. 431-404 avant Jésus-Christ. Et enfin, Rémi Saou, qui sous la direction de Pierre Frelich, a soutenu sa thèse sur les modèles grecs de la guerre, violence et pratiques combattantes dans l'espace égéen, entre le début du IVe siècle et la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ. Et nous passons maintenant à l'unité du SEMS. Merci Béatrice. Alors le SEMS, c'est une, une unité d'histoire, des mondes, des mondes contemporains, des mondes modernes et contemporains, euh, qui est dirigée en ce moment par euh, Philippe Chassaigne, co-dirigée par Philippe Chassaigne et par Géraud Poumaret, que je ne vois pas. Mais je vois dans l'Assemblée Christine Bounod, qui était jusqu'à l'année dernière la, la directrice du SEMS avec euh, Laurent Coste. Et donc, euh, je salue Christine. Euh, oui, et puis Paul Jourdan, euh, qui est... Ah bon, pardon. <rire> je croyais que tu voulais te signaler, Jean-Paul, pour que je te parle de toi. Alors, le SEMS compte six doctor, doctorantes et, docto, et doctorants qui sont devenus docteurs cette année. Et trois d'entre eux sont présents. Donc, le SEMS est bien représenté. Quatre, on me dit. Je, OK. Alors, euh, la, la première docteur est euh, Widrisia Bigayitu qui a fait sa thèse sous la direction de Michel Fijac. Oui, je vous en prie. Venez recevoir votre diplôme sur l'histoire du vêtement au Gabon du 15e siècle à 1967. Félicitations. Un petit mot Non eh bien, Bravo <rire> Ensuite, Sems, a soutenu sa thèse Émilie Chevalor sous la direction de Géraud Poumarède et le titre de la thèse d'Émilie Chevalor était, enfin ou est, incident de cérémonie et conflit de préséance dans la société française au temps de Louis XIV. Ah, vous êtes là, Émilie, bravo. Alors je tiens à remercier tout d'abord mon directeur de thèse, Jérôme Poumaret qui n'a pas pu être ici ce soir, ainsi que mon comité de suivi de thèse, donc Christophe Lastequer, Guillaume Anoutin et Nicolas Chant, pour leur accompagnement et leur grand soutien tout au long de ce doctorat. Et également, je tiens à remercier Jean-Paul Jourdan, qui a instauré cette cérémonie. Et je remercie aussi... Son successeur d'avoir, euh, d'avoir en tout cas poursuivi cette cette très belle tradition. Euh, voilà, je tiens bien sûr, bien entendu, à remercier euh, l'ensemble euh, du personnel de l'école doctorale pour euh, pour leur accompagnement et leur, leur soutien. Alors Jean-Paul Jourdan signale que ce n'est pas lui qui a instauré la cérémonie, euh, mais c'était sans doute sous euh, sous ta présidence, la précédente. Okay. Donc, elle, sous, le, sous la présidence d'un géographe, Pierre Singer, euh, non, pas Pierre Singarave, Singarave. Singarave. Pierre, c'est le fils, c'est une dynastie. Euh, ensuite, euh, euh, ensuite, a soutenu sa thèse Marion de Coudin, sous la direction de Laurent Coste, et le titre était « Forge neuve de l'aborie, deux générations de maîtres de forge huguenots, au XVIIe siècle, donc de 1601 ». À 1665. Elle n'est pas là, mais on peut la euh, Ensuite, a soutenu sa thèse Adèle de la Porte, sous la direction à nouveau de Michel Fijac. Et le titre est Sombre ou honorable, la noblesse violente et délinquante en France au XVIIIe siècle. Elle n'est pas présente. Ensuite, nous allons pouvoir accueillir Jordan Provost, qui est bien présente, elle, euh, sous la direction de Marie-Christine Bouno, qui est ici. Oh, c'est un monsieur. Bonjour Jordan. Euh, et vous avez fait une thèse sur euh, les think tanks français entre héritage structurel et mutation du temps présent, histoire d'une identification et d'un développement aux frontières des pouvoirs, des savoirs et de la société civile. Au XXe et XXIe siècle. Félicitations. Euh, je sais pas trop quoi dire. J'ai l'opportunité de m'exprimer en public avec ce petit chapeau, c'est formidable. <rire> <rire> Donc je remercie quand même vivement Christine Buno, ma directrice, qui m'a accompagné tout au long de ce, ce travail, qui est présente ce soir, et euh, tout simplement un grand merci pour votre ouverture et, euh, et votre rigueur aussi. Merci à tous. Et puis enfin, euh, est présente aussi Aude Rousselet, qui a soutenu sa thèse avec François Cadillon, et le titre est « Mesdames, les filles de Louis XV au XVIIIe siècle, de 1727 à 1800 ». Bravo, et puis Aude, on peut vous... Merci beaucoup. Merci infiniment à mon directeur de thèse, François Cadillon, qui a été formidable tout au long de mon travail de recherche. Je lui dédie vraiment à cette thèse parce que c'est vraiment lui qui a contribué à la réussite de ce parcours. Je remercie également tout le personnel de l'école doctorale et ainsi que le comité de thèse, notamment Jérôme Poumared et Michel Fijac. Et je remercie également profondément ma famille et mon mari qui est là. Merci beaucoup. Voilà, donc le, nous avons remis les doctorats qui ont été soutenus dans l'unité de recherche du SEMS. Et on passe maintenant à, à CLAR. Alors l'unité CLAR est une, est une unité de recherche qui a fusionné depuis, qui est devenue avec une autre unité qui s'appelait TELEM, l'unité plurielle, le 1er janvier 2021. Mais cette thèse a été soutenue lorsque c'était encore CLAR. Donc euh, nous la remettons sous ce, sous ce laboratoire. Euh, C'est la thèse de madame Anja Strick, euh, qui a soutenu euh, en études slaves une thèse intitulée « Les représentations des femmes dans le cinéma serbe, identités individuelles et imaginaires collectifs, une étude anthropologique » sous la direction de Pascal Mélanie. Merci beaucoup d'être venu. et nous passons maintenant à euh, l'équipe, oui ça c'était Claire, et nous passons à l'unité de recherche climat, chère au cœur de Nathalie. Tout à fait, je suis contente que l'ordre alphabétique des unités euh, tombe sur moi pour euh, présenter climat, sinon je crois que j'aurais demandé à Béatrice quand même de me céder la, le micro pour cette unité-là. Euh, climat est dirigé en ce moment par Pascal Antolin qui est ici et que je salue. Et puis je vois dans la, dans la salle euh, des collègues, mais que je vais citer tout de suite parce qu'elles sont directrices de thèse et directeurs de thèse avec Jean-Rémy ici. Alors il y a six personnes qui ont soutenu leur thèse à Climat et trois sont présentes aujourd'hui. Euh, J'ai d'abord vraiment le très très très grand plaisir d'accueillir Anaïs Carrère qui a soutenu sa thèse à Climat et a aussi été à terre dans notre département. Anaïs a soutenu sous la thèse de Jean-Rémi Lapère une thèse qui s'intitule Contribution des Language and Gender Studies à l'analyse du discours des femmes engagées, de la mise en perspective historique à la validation empirique. Un très grand bravo Anaïs. Je tiens à tout d'abord remercier mon directeur de thèse Jean-Rémy Laper pour son soutien inconditionnel durant cette aventure, également mes collègues du laboratoire Climat, tous les membres de l'école doctorale pour leur soutien sans faille, et enfin mes amis et mes proches, ma famille, d'être venus ce soir. Alors, nous allons ensuite accueillir, elle est là aussi, Hannah Champion, qui a soutenu avec Stéphanie Durns, que je félicite en même temps qu'Anna, euh, Une thèse en co-tutelle avec euh, l'Université de uh, Finlande, en Finlande. Une thèse euh, écrite et soutenue en anglais, qui s'appelle Rose and Lavender Pages, Floral Queenness in New England Short-Form Literature of the Long 19th Century. Bravo, Hannah. Merci à tous et à tous et tout d'abord, merci, well, merci beaucoup à ma directrice Stephanie Lerns qui est là. Uh, you were a perfect supervisor and I can't thank you enough for everything you did for me. Uh, it was really a pleasure to to work with you and uh, and to and to be directed by you. So thank you very much. Uh, merci beaucoup aussi à ma directrice uh, finlandaise qui est pas là, qui est là. Et à euh, mon unité de recherche, Climas, euh, merci Nathalie, merci Pascal et merci à tout le monde qui est là et tout le monde qui n'est pas là non plus. Et euh, je sais, merci à mon mari. Euh, le bleu, tu vas très bien. Donc euh, euh, j'espère de te voir l'année prochaine ici euh, dans un, un robe. Une toge. Une toge aussi. <rire> merci. Ensuite, euh, a soutenu sa thèse à Climat sous la direction de Bernadette rigal sellar euh, Hada Habib, qui n'est pas là ce soir. Elle prépare la coupe du monde au Qatar. Pardon Elle travaille à la préparation de la coupe du monde au Qatar. Très bien. A... Comme quoi, un doctorat en études anglophones mène à tout. Non, mais là, Alors, euh, le titre de la thèse est « L'Islam du Qatar, entre conservatisme et désir d'ouverture ». La réalité du terrain selon les habitants du pays. En réalité, c'est peut-être plutôt une thèse en histoire des religions, puisque Bernadette rigal est professeure à climat, mais travaille aussi beaucoup sur l'histoire des religions. Bravo à Ensuite, on voudrait célébrer le travail et la réussite d'Amélie Maco, qui a soutenu une thèse sous la direction de Véronique Béguin. Elle n'est pas là ce soir. Euh, Amélie Maco et le titre de la thèse est « La construction de l'œuvre de Bukowski, de l'art de la publication et du mélange des genres ». Ensuite, euh, Frédéric Penot est ici. On est bien content de l'accueillir et de lui remettre son diplôme de doctorat pour une thèse soutenue sous la direction de Nicole Ollier qui est ici et que je salue. Et le titre de la thèse de Frédéric Penault est Récit, images et marketing des territoires du surf en Irlande, structure mythopoétique d'un surflore irlandais. Bravo, Frédéric. Merci. Euh, mes pensées vont bien sûr tout d'abord à Nicole, Nicole Ollier, qui était, était une directrice de recherche incroyable. Euh, et, et une amie en plus maintenant, donc c'est euh, assez formidable de l'avoir dans ma vie. Euh, mon co-directeur de recherche aussi, Pascal Glemin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, euh, de l'université de Rennes 2. Euh, mon mari, évidemment, qui est resté en Irlande, mais euh, je lui dois à, à peu près tout, puisqu'il s'occupait de mon, de mon premier enfant pendant que je, je faisais le deuxième, et puis le troisième. <rire> euh, <rire> Et, et puis mes parents, qui sont, qui sont, qui sont à l'extérieur du bâtiment, d'ailleurs, avec mes deux enfants, donc qui, qui va falloir que je rejoigne assez vite. Euh, je, voilà, je vous remercie beaucoup pour, ce, pour, voilà, pour, ce, pour cette petite cérémonie. On a, nous avons fait le trajet exprès d'Irlande pour, pour être là aujourd'hui. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Et enfin, même si elle n'est pas là aujourd'hui, on souhaite saluer le travail d'Éloïse Thomas, qui a soutenu également avec Nicole Ollier. Et peut-être un petit mot, euh, dans la commission recherche, on a revu le statut des professeurs émérites, et moi je pense que c'est très important, euh, en même temps que de célébrer la, la venue dans la carrière de nos jeunes collègues, de célébrer aussi le travail que continuent à faire pour l'université euh, tous les professeurs qui, qui sont émérites, mais qui continuent à diriger leur thèse, enfin leur thèse, pas les leurs, celle de leur, de leur doctorante et de leur doctorant. Donc, merci beaucoup à vous tous, parce que c'est aussi dans cette transmission intergénérationnelle que, que se fait la richesse de notre université. Oui, Nicole, sans prix. je t'en prie. Je voulais parler aussi de Cécile Dohlu, qui n'aurait pas pu venir puisqu'elle est à Tahiti, et qui a fait une thèse sur le voyage. Et on ne peut pas faire partie de nos écoles doctorales, donc elle n'est pas, pas considérée comme faisant partie de tout cela elle a vraiment travaillé, donc elle a travaillé avec moi et avec un co-directeur à la Réunion, mais Clima a été pour beaucoup dans, dans la réussite. Ah bah tout à fait, oui, Cécile Dohu, absolument, un très beau, une très belle thèse, elle est, elle est en Polynésie dorénavant, je crois. Alors en tout cas, la thèse de, le titre de la thèse d'Eloïse Thomas, c'est une thèse qui a été rédigée en anglais, avec le titre suivant, Archive Empire Apocalypse Representations of History and Futurity in 21st, century, in 21st Century North American Literature. Bravo à Héloïse. Et nous passons donc au euh, Centre de Recherche en Histoire de l'Art Georges Pariset dont le directeur est Laurent Housset, mais que je ne vois pas, mais qui est un assidu dans les travaux de l'école doctorale qui accompagne la, la formation des docteurs. Et donc ce, ce conseil de l'école doctorale qui est constitué des directeurs des unités, c'est pour ça aussi qu'on est, on est content de les voir là et qu'on les, on les salue au passage, euh, participe pleinement à, à mettre en... À, à, mettre en forme et à faire avancer, faire évoluer ce qu'est le parcours des docteurs. Donc pour le centre d'études de l'histoire de l'art Georges Parisais, nous avons, nous avons Hélène... Oui, et nous, donc nous avons, nous avons virtuellement, nous avons en pensée, nous avons en pensée Hélène Fernandez, qui, sous la direction de Dominique Jarassé, a soutenu une thèse sur Arsène-Alexandre, 1859-1937, critique et écrivain d'art, collectionneur et fonctionnaire des Beaux-Arts. Puis nous avons Michel Massfaillon, qui, sous la direction de Pascal Bertrand, a soutenu sa thèse « De la fin de la Renaissance au début de la Révolution française, une famille de tapissiers et de marchands tapissiers d'Aubusson, ses ateliers, sa stratégie, ses réseaux, les masses faillites ». Et nous passons maintenant au centre géoressources et environnement. D'accord. Donc pour le, sens géo euh, le centre géoressources et environnement que nous avons en co-tutelle avec l'université de Bordeaux, euh, il y a deux soutenances de doctorat, deux personnes qui ne sont pas là mais que nous saluons. Euh, Thibaut Duteil sous la direction de Mich Michel Franceschi, dont la thèse s'intitule Composition. Alors là, c'est des sujets en, en, en physique un peu plus durs. Vous allez voir les mots... Euh... Ne ressemble pas à ceux des sujets précédents. Composition, propriété et préservation des substances exopolymériques dans les sédiments estuariens. Implication pour les sites biogéochimiques et la diagenèse précoce. Voilà. <rire> Heureusement que je dois pas Et puis ensuite, sous la direction d'Olivier Ateya, la soutenance de thèse de Valeureux Ili dont le titre est « Application de la forensique environnementale à la discrimination des sources de pollution en app. Voilà, félicitations à tous les deux. Et nous passons à l'unité de recherche, qui est une unité mixte de recherche, CNRS Université, l'unité ICER, pour laquelle, euh, dans, au, au sein de laquelle Madame Hélène Chariton, épouse Iriarte. Sous la direction d'Alain Viau, a soutenu sa thèse "Maîtrise et pratique de la langue basque chez les lycéens bascophones" enquête dans trois établissements bayonnais. Ensuite, nous passons à, à, à l'IRM, qui est de la même manière une unité en co-tutelle avec l'université de Bordeaux, et sous la direction de Sébastien Yves Laurent. Mélina Agricole, qui est ici, a soutenu sa thèse euh, dont le titre est La National Endowment, Endowment for Democracy, la pratique de l'exportation de la démocratie par les États-Unis de 1983 à 2000. Bravo, cher. Merci. Je voudrais savoir remercier mon directeur de thèse, Monsieur Laurent, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'a accompagné pendant ces si longues années. Je voudrais aussi remercier tout mon laboratoire de recherche, donc l'IRM ainsi que tous les membres de l'école doctorale, et bien sûr ma famille, notamment mon conjoint et mon fils. Et nous passons maintenant au, à l'unité mixte de recherche LAM, les Afriques dans le monde, pour laquelle nous avons euh, la thèse de euh, M. Boubacar Saïdou, qui, sous la direction de Bénédicte Thibault, a soutenu sa thèse sur des besoins croissants et des parcs sous tension entre conflits et arrangements autour des ressources, le cas de la réserve de biosphère du West. ouest du W euh, au Niger. Ah oui, du W, c'est une zone qui est transfrontalière, en fait. Elle veut changer, elle veut que je, je dise le Mika pour dire passage après. Ah oui, c'est mon tour. Mais c'est normal, parce que Béatrice Collignon, avant de diriger l'école doctorale, a dirigé pendant tout un tout un mandat, l'unité mixte de recherche-passage, donc euh, ça, je tombe ça tombe bien, voilà. Alors, MICA c'est une donc, grosse unité chez nous, euh, derrière l'unité plurielle, c'est la plus grosse des unités, et donc c'est une unité de sciences d'information et de la communication, mais euh, qui a aussi accueilli des artistes, euh, des, des gens en histoire de l'art. Je, je ne vois pas les, les directeurs, Vincent Liquette et Cécile Cross, ah Vincent, tu es là, ben, merci d'être là. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 docteurs du MICA et euh, deux personnes qui sont présentes. Alors, d'abord, a euh, soutenu sous la direction de Valérie Carayolle Barra euh, oui, Liliane euh, sur le sujet e-réputation des modèles théoriques aux, mod aux méthodes de mesure. Et elle n'est pas là, mais on la salue. Ensuite, euh, Florian Denise a soutenu avec Elisabeth Gardère une thèse avec le titre « Approche communicationnelle des temporalités dans les organisations, l'étude des pratiques professionnelles des community managers ». Puis, Silimana Maman, qui n'est pas là, a soutenu avec Alain Kiyindou une thèse qui s'intitule « Technologie mobile et sécurité au Niger mmh. ». Euh, Aminata Ouedrago a soutenu avec Étienne Damom une thèse qui s'intitule « Le processus de construction des opinions dans l'espace public numérique burkinabé, l'agora Facebook mmh. ». Julie Pascot, sous la direction de Vincent Liquette, a soutenu une thèse qui s'intitule Les représentations du numérique dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information chez les enseignants. Euh, Andréada Doriana Posséan a soutenu avec Didier Paquelin une thèse qui s'intitule « Les pratiques infocommunicationnelles des étudiants en lien avec l'apprentissage sur Facebook ». Lamis Sidja, sous la direction de Jean-Jacques Cheval, est là et a soutenu une thèse qui s'appelle « Mutation médiatique et stratégie de domination, le cas du Liban ». Bravo J'aimerais remercier mon directeur de thèse, Monsieur Jean-Jacques Cheval, qui est présent. Et je lui souhaite une bonne retraite. Je remercie l'école doctorale et l'unité de recherche MICA. Je remercie mon mari qui est là. Toute ma famille, je félicite mes collègues. Et le public est ici présent. Merci. Alimata Tapsoba a soutenu avec Étienne Damom une thèse dont le titre est Enjeu des usages et de la perception d'Internet sur la scolarité des élèves des lycées et collèges du Burkina Faso. Vous voyez avec les titres des tests que l'UMICA, qui n'est pas une unité qui est particulièrement spécialisée dans les Afriques, mais a tout un, tout un champ de recherche qui travaille sur les médias en Afrique. Et dans notre université, le, les Afriques sont un, un des champs d'études qui est très euh, euh, soutenu euh, avec euh, la... L'équipe précédente qui avait obtenu que le LAM devienne une UMR avec le groupe émergent sur les Afriques que nous avons constitué, avec l'adhésion à l'Institut des Afriques. Et donc le MICA prend toute sa place, toute sa part dans ce renouveau des études africaines qui caractérise l'UBM en collaboration avec l'Université de Bordeaux. Et enfin, Daniao qui est là et qui, avec Étienne Damom, a soutenu une thèse qui s'appelle s'intitule Traitement et représentation médiatique du rapport entre État chinois et communauté religieuse, analyse comparative entre presse écrite française et chinoise entre 2007 et 2009 d'une part et 2017 et 2019 d'autre part. Bravo. Euh, J'ai fait mon master 2 et mon doctorat doctorat en, dans, à l'université de Porto-Montagne. C'est vraiment un établissement très accueillant. Et tout d'abord, je remercie à l'école doctorale qui m'a beaucoup soutenu euh, tout au long de mon doctorat. Ensuite, je remercie à mon à directeur de thèse, Etienne qui n'est pas là ce soir. Et enfin, je tiens à remercier et mes jurés de thèse, mais aussi mes professeurs, Mme Bellatête et M. Cheval et mon amie Elodie qui sont présents. Merci pour votre soutien et votre aide au nom de, euh, de mon doctorat. Et euh, je dis souvent à mes professeurs que je connais mieux mon pays, la Chine, euh, lorsque je suis en France. Et voilà, quand je rentre en Chine, dans quelques mois, je m'ai bien abordé de... Nouvelles idées de voilà des esprits pour nous ouvert à mes étudiants en Chine, de ce que, ce que j'ai appris en France. Merci beaucoup. Et nous passons donc à l'UMR, unité mixte de recherche passage. Cher à mon cœur comme climat et chère à Nathalie, euh, mais elle n'est pas là, mais non non, je ne la vois pas. Donc les passagers ne sont pas là. Euh, mais peu importe. Donc pour passage, nous avons d'une part Diane Camus, qui est sous la direction de Claire Parrain, qui est une collègue professeure maintenant émérite à l'École nationale d'architecture et du paysage, puisque passage euh, comprend dans ses parmi ses membres des collègues de cette école, qui est également tutelle de cette unité de recherche, sur une topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en milieu rural. Nous avons ensuite Ninon Huerta, qui, sous ma direction, a soutenu une thèse... Habité de saison en saison, les saisonniers, saisonniers agricoles saraouis dans le Libournais. Je, je, je vais parler pour Ninon. Elle devait être là, elle n'est pas là. Euh, elle a eu... Euh, comme beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs, d'ailleurs, elle, elle a eu un bébé pendant sa, pendant sa thèse. Et puis, à peine soutenue la thèse, elle en a eu un deuxième. Donc, je pense qu'elle est retenue à la maison pour, pour ces raisons. Et c'était ma première doctorante à bordeaux Montaigne. Donc, c'est une, une un moment important et pour elle et pour moi. Et puis, sous la, pour, nous avons Camille Ménard, qui, sous la direction à nouveau de Claire Parrain, a soutenu une thèse, « Contribution du projet spatial à la mise en place d'un développement durable des territoires. » Merci Béatrice. On, on, on en arrive à l'unité de recherche plurielle. Alors plurielle, c'est une unité qui a été euh, nouvellement créée, reconfigurée, elle aussi, en... Au 1er janvier 2021, et qui est issu d'une forme de fusion entre deux unités précédemment, qui, enfin, qui étaient les unités précédentes, à savoir Clare et TELEM. Donc, c'est Arthès et Pluriel qui sont devenues les nouvelles configurations de, de, de, du périmètre critique, Clare et Télème. Euh, donc, euh, il y a huit. Euh, docteur, oui, nouveau docteur à l'Unité à, à oh, de Recherche Plurielle. Euh, D'abord, nous pouvons accueillir Nicolas Flaec, qui est là, euh, et qui a soutenu avec Gilles Magnon une thèse intitulée Jean-Patrick Jean Manchette, pardon, une écriture de la dissonance. Bon, mais je voudrais remercier euh, mes deux directeurs de recherche, Gilles Magnon, est ici, et Dominique Rabaté. Euh, on nous promet parfois, avant la thèse, euh, des années euh, de souffrance. Euh, ça a été tout le contraire. C'est en grande partie grâce à eux. Euh, je leur dois beaucoup et je les remercie vivement. Euh, et je remercie aussi Céline Rotou, euh, sans qui je n'aurais pas pu euh, mener à bien cette thèse et sans qui, d'ailleurs, euh, j'aurais pas fait grand-chose. Merci à elle aussi. Merci. Je m'aperçois que je n'ai pas euh, cité les noms des deux euh des deux nouveaux directeurs de Pluriel, à savoir Jean-Paul Angélibert et Florence Boulery. Voilà, que je salue, je ne les vois pas, mais en tout cas, je sais qu'ils sont très, très heureux de vous voir soutenir. Euh, ensuite, euh, a soutenu à, à Pluriel, et il est là, donc nous pouvons le saluer, Julien Modou, qui, avec Daniel James Raoul, qui a pendant longtemps dirigé l'unité de recherche CLAR, euh, a soutenu une thèse qui s'intitule « La vieille femme dans la littérature médiévale des 16e » Pardon, des 11e au 15e siècle. Bravo, Merci. Alors, je tiens à remercier mes directrices, Danielle Jamraoul et Géraldine Puccini, pour leur soutien sans faille et leur direction euh, sans faille, elle aussi. Mais aussi, donc, les deux universités qui m'ont accueilli comme contractuelle et à terre, donc l'université bordeaux Montaigne et l'université de Perpignan où je remercie en particulier un collègue, Michel Adrouet, mais aussi les membres de mon comité de suivi de thèse, donc Florence Play, Agathe Sultan et Sandra Delage, qui m'ont bien aidé aussi durant toutes ces années. Enfin, bien sûr, ma famille à qui j'adresse mes remerciements. Euh, ensuite, a soutenu à pluriel Mathilde Perez, sous la direction à nouveau de Géraldine Puccini. Une thèse qui s'intitule « Variations poétiques autour du désespoir amoureux de l'Antiquité latine à la despérate française » au XVIe siècle, donc de 1570 à 1590. Bravo à Mathilde Pérez. Ah, ensuite, je vois le nom de quelqu'un qui a été une figure de l'école doctorale, qui a été élue au Conseil, qu'on a beaucoup vu à la maison de la recherche. Et qui n'est pas là, mais que je salue, Rim Selami, qui a soutenu avec Béatrice Bloch une thèse intitulée La poétique de l'horreur dans la production romanesque de Jean-Pierre Martinet. Bravo, Anja Strick, euh, on vous a déjà. On a, oui, vous avez déjà récupéré votre diplôme. Oui, vous étiez sur Télém, sur Clara. Félicitations à nouveau, Anja. Hein, euh, ensuite, euh, a soutenu sa thèse à, à pluriel, Hichem Tayan, sous la direction de Rachati. Félicitations, il est là. Et il a soutenu une thèse sous la, avec le titre « La traduction arabe de l'œuvre romanesque de Hamid Malouf ». Je tiens tout d'abord à remercier ma directrice de thèse, Mounir Chatti. Merci énormément, c'était un réel plaisir de travailler sous votre direction. J'espère qu'on pourrait qu pourra éventuellement faire autre chose, de plus de plus. Et euh, je remercie également mes parents qui n'ont pas pu être présents, et ma, mon épouse, ma femme, qui m'a soutenu, qui m'a supporté, qui a supporté ma thèse, qui continue à me supporter. Merci beaucoup. <rires> Ensuite, euh, a soutenu sa thèse Menzé Diao, sous la direction d'Éric Benoît, et le titre de la thèse était « L'esthétique du puzzle » dans l'œuvre de Georges Perec. Et enfin, Ziming Yu, qui a soutenu sous la direction d'Éric Benoît, en co-tutelle avec l'école normale supérieure de l'Est de la Chine, en co-direction avec Jing Wang, une thèse, soutenue, euh, une thèse intitulée « L'art et la religion, dimension constitutive de l'existence humaine dans les œuvres romanesques de Marguerite Yourcenar". Et nous passons à SPH, et je rassure le petit garçon qui se bouche les oreilles à chaque fois qu'on applaudit, c'est bientôt fini. <rire> donc euh, SPH, sciences, philosophie, humanité, euh, pour laquelle nous avons cette année trois jeunes docteurs, docteur, commencé par Fanny Blanchon, qui est là, et qui a, euh, sous la direction de Catherine Lissac, soutenu sa thèse « Représentation de l'excentricité ». Dans l'Angleterre de la première modernité. Alors Fanny est inscrite à SPH, mais c'est un peu une angliciste aussi. Bravo, chère Fanny. Oui, alors très rapidement, hein, faut... c'est dangereux de me donner un micro, hein, je peux parler longtemps. Euh, non, non, mais très brièvement, je remercie vraiment du... Madame Lissac que je suis allée voir un vendredi, je ne sais pas quoi, un mercredi plutôt, puisque j'étais en poste pendant ces six dernières années dans l'éducation nationale. Mais c'est possible, la preuve, euh, de continuer avec une thèse en même temps. Euh, je la remercie parce qu'elle a accueilli mon sujet avec un, un grand sourire et c'est un magnifique sujet. et J'ai pu le porter jusqu'au bout, donc je suis vraiment contente. Et puis, merci à mes parents, merci à mon mari qui prend les photos. Euh... <rire> des photos euh, voilà donc euh, félicitations à tous et en tout cas c'était toujours un bonheur de me retrouver à l'école doctorale même si c'était rare voilà j'ai eu je suis montée très haut très souvent et puis je suis montée très bas je suis descendue très bas très souvent aussi mais devenir à l'école doctorale c'était toujours un moment de privilégié voilà. merci fanny j'aurais dû laisser nathalie euh... Présenter SPH parce que la thèse suivante de Judy Borde, sous la direction de Christophe Bouton, pose quelques problèmes pour en dire le titre, <rire> qui va montrer au grand jour l'étendue de mon ignorance. Donc Malai, A, Ma, Malai plus A1 2.H59SE dans la modernité, pensez l'ennui avec Benjamin et Heidegger. Et Fabien Lins, qui sous la direction de Jean-François Dupéron, en co-direction avec euh, l'université de Campesinos, je suppose au Brésil, avec comme co-directeur Enelas Runior Forlin, a soutenu sa thèse « Usage et fonction du mentir » dans le chapitre des cannibales, des essais de Michel Montaigne. bien en finir par Michel de Montaigne ici. Euh, c'est pas mal, c'est bien fait. Hein. Voilà. Et donc nous passons au HDR. Alors pour euh, les HDR, l'habilitation à diriger des recherches. Alors pour euh, ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est qu'une HDR, c'est une habilitation, mais une habilitation à quoi euh, une habilitation à diriger les recherches des autres et donc euh, cette habilitation elle est liée finalement à euh, le fait de, de s'être déclaré prêt à diriger ses thèses des autres d'avoir démontré euh, la maturité atteinte dans la réflexion par rapport euh, à ses propres recherches et au métier d'enseignant-chercheur en général puisque l'habilitation à diriger des recherches comprend un volume sur les recherches mais également un volume réflexif sur ses pratiques d'enseignant Donc, c'est vraiment un, un moment important pour consolider son profil scientifique d'enseignant-chercheur et le, et, enfin, le trait d'union entre les deux est extrêmement important c'est une habilitation qui s'obtient en discutant avec ses pairs son travail Donc, ce n'est pas un jury comme pour la thèse c'est vraiment une discussion entre pairs et c'est aussi, dit-on, acquérir un droit à la parole, euh, au-delà de, en étant sorti d'éventuels rapports de pouvoir euh, que nous pouvons déplorer, mais qui sont malgré tout euh, parfois encore là. Donc un droit à la parole qu'il faut savoir exercer le mieux possible. Et donc dans nos HDR, nous en avons euh, une dizaine. Alors on va les lire euh, chacune de nos tours. Tu commences si tu veux. Alors, euh, euh, donc, euh, ont soutenu leur euh, habilitation à diriger les recherches à l'université Bordeaux-Montaigne l'année dernière, l'année universitaire dernière. Régis Barrault. Euh, le titre de son HDR était euh, Reconquête sauvage, trajectoire, spatialité et récit. Ensuite, euh, nous avions Gauthier Boll. Alors, Gauthier Boll était membre de passage, maître de conférence à l'ENSAP, l'école d'architecture et du paysage. Il a ensuite muté à Strasbourg, mais il a tenu à faire sa HDR ici à Montaigne Humanité, ce qui prouve aussi l'attachement que l'on peut acquérir à, à la communauté que forme Bordeaux-Montaigne et son école doctorale, qui fait que l'on y revient pour soutenir son sa HDR, pour discuter pardon sa HDR, sur le titre l'Europe à Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles, palais et quartiers provisoires, symboles architecturaux et urbains de la vocation des capitales 1949-1992. Ensuite, c'est une angliciste qui est venue soutenir à bordeaux Montaigne sa thèse, pardon, son HDR, je crois, c'est pas inscrit, mais je crois que c'est sous la direction ou avec comme garant jean Albrecht, un de nos collègues très apprécié, qui est parti à la retraite cette année et qui est linguiste. Et l'habilitation à diriger les recherches de Catherine Chauvin s'intitule « Marge, variation, variété, centre et périphérie en langues et linguistiques ». Voilà, félicitations. Ensuite, nous avons David-Arthur Dex, qui euh, avait comme garant, je ne sais pas qui, euh, j'imagine que c'était pluriel. Euh, Sophie Gotland, merci Olivier. Euh, mais c'était... Ah si, c'était Ozonius. Oui. Oh, je me disais que tu connaissais toutes les HDR de toute l'université. Donc... Euh avec Osonius et sous, avec comme interlocutrice privilégiée Sophie Gauteland, Poésie et Prose Sublime, Homère et Démosthène, Études philosophiques et littéraires. Et puis à nouveau à Osonius, Je crois, avec Jérôme France comme garant, euh, Alberto Dallarossa. Euh, le titre de son HDR était Le pouvoir des empereurs romains. romains pardon, aspects institutionnels, religieux et économiques. Alors Nathalie et moi on s'est un peu battu pour appeler le suivant parce que euh, c'est un d'abord on est contente qu'il soit là et puis euh, c'est un, un collègue avec lequel nous travaillons beaucoup donc euh, Pierre Katuszewski, qui euh, avec comme interlocuteur ou interlocutrice privilégiée. <rire> <rire> Nathalie le sait, donc euh, <rire> il va le dire, euh, a donné pour titre à son habilitation « Troubles dans la représentation, les non-professionnels en scène ». Ouais, mais c'est moi qui embrasse. Tiens, félicitations. Merci. Merci. Je vais être très rapide parce qu'on n'en peut plus, <rire> je crois. Donc l'HDR, c'est un peu le dernier diplôme, enfin, sauf si on reprend des études. Donc ça donne un coup de vieux, mais je ne sais plus l'adjectif qu'a employé Nathalie, je ne suis pas encore complètement abîmée, ça va <rire> Je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure. C'était ça. Donc ça va, je voulais aussi, je un peu entre les deux, l'habilitation féliciter tous les, les docteurs et toutes les docteurs E. Et vous dire que si vous avez la chance d'endosser ce métier, malgré tout, les journées où on se plaint parce qu'on n'en peut plus, et toutes les attaques qui viennent de l'extérieur... C'est un métier exaltant et passionnant que j'espère continuer à faire très très longtemps. J'espère qu'on ne me dira pas bonne retraite, je n'ai pas du tout envie. On verra dans 15 ans ou 16 ans. Voilà, merci à tout le monde. Merci Béatrice, Nathalie. Donc ma garante, c'était Sandrine Dubouille qui n'a pas pu être là. Je remercie aussi beaucoup. Je remercie ma grande amie et collègue Pauline Bossé qui m'a soutenu beaucoup moralement pendant cet HDR. C'est moins difficile entre guillemets que la thèse, mais il y a quand même des moments où... Voilà, et puis bah, déjà euh, les quelques doctorantes que j'ai eues euh, en codirection et que j'ai déjà inscrites euh, d'autres depuis l'HDR, donc je serai bientôt euh, <rire> déjà de l'autre côté. Et puis euh, l'école doctorale, M. Colli, qui est toujours très présent et très efficace. Quand on est en HDR, on, a, on côtoie moins l'école doctorale, bien entendu. mais je vous remercie quand même, et puis les collègues euh, qui sont ici, euh, jean Rémy, Mounira, Pascal, je ne vois pas tout le monde. Ah oui, je tenais aussi à remercier pour terminer euh, Pierre Sauvannet qui dirige Pascal, qui dirige euh, notre équipe euh, Arthès. Mais aussi beaucoup, beaucoup parce qu'avant on était à Clare, euh, Daniel James Raoul, qui depuis que je suis dans cette université m'a aussi beaucoup euh, soutenu. Enfin, ce n'est pas qu'on a besoin de soutien tous les jours, ce n'est peut-être pas, pas le bon mot, mais qui est quelqu'un... Euh, que je remercie très amicalement de tout son soutien pendant toutes ces années, et ça continuera sans doute. Merci. Ensuite euh, a soutenu son HDR à l'université Bordeaux Montaigne Sophie Leleu, et le titre de son inédit était donc les séries alluviales, enregistrement du temps et modalités de préservation. Comment y décrypter le signal tec tectonique et climatique Sans doute à géoressources » ensuite nous avons Cyril Marlin qui est membre de Passage maître de conférence à l'ENSAP qui euh, a, fait sa, a fait son habilitation en discussion privilégiée avec Serge Briffaut également de l'ENSAP sur euh, une habilitation qu'il a intitulée l'hypothèse du paysagiste habitant entre France et Japon, contribution à une théorie de la pratique paysagiste. Ensuite, c'est une angliciste de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, ex-le mirail Bénédicte Meillon, qui est venue solliciter ici notre collègue Yves-Charles Granja pour soutenir une habilitation dont le titre était « Vers une éco-poétique du réenchantement » Réaliste, limine, réalisme pardon liminal et chant du monde. Bravo. Et euh, la dernière est Corinne Oster. Alors pour un labo qui n'était pas climat, mais qui était peut-être clé ou Améribère, peut-être plutôt clé. Ah. Je ne sais pas si c'est pas Strasbourg non aussi, et pour moi, elle était climat Avec qui comme garant, ah. tu te souviens On n'a pas ces informations sur la feuille, donc c'est pour ça que nous sommes obligés de faire un effort de... qui, qui est aussi euh, finalement l'expression de, de la connaissance de notre communauté. Donc là aussi, on est dans le cas d'une personne, on ne la connaît pas tout simplement parce qu'elle n'est pas de bordeaux Montaigne. mais elle aussi, elle, a, euh, elle est venue à bordeaux Montaigne pour... Euh, pour, euh... et je crois que c'était Jérôme France son... Jérôme France Corinne... alors je vous dis le titre et on va voir si on devine lieu de passage et lieu du passage en traduction transmission, représentation pouvoir et pratique euh, c'est très intéressant parce que quand on lit le titre on se dit que ça pourrait être dans, dans plusieurs laboratoires euh, et ce qui est vraiment intéressant voilà, c'est aussi euh, on est venu chercher à bordeaux Montaigne une, une compétence pour travailler et discuter ensemble de, de ces habilitations qui marquent des, des moments importants dans notre carrière dont nous parlons régulièrement entre nous. Oui, peut-être un mot, en tout cas, on ne sait pas qui c'est, mais c'est autour de la traduction et de la transmission. Donc c'est peut-être une bonne manière de terminer la cérémonie qui est terminée, parce que c'est exactement ça que l'université se propose de faire, c'est-à-dire transmettre co-construire et transmettre euh, les savoirs qui nous permettent euh, sans doute d'avoir une insertion dans la société euh, plus riche, plus heureuse. En tout cas, c'est ce qu'on espère nous. Donc félicitations à tous. Je laisse Bé Béatrice, qui est la directrice de l'école doctorale, avoir le dernier mot. Mais je vous remercie et puis on va aller boire un verre tout à l'heure. Alors le dernier mot sera un peu long forcément, euh, histoire de vous donner vraiment soif. Euh, vous terminez votre parcours de, de doctorant, doctorante à Montaigne-Humanité, mais euh, on ne vous laisse pas partir comme ça. Euh, nous avons créé il y a quelques années Montaigne-Humanité Alumni, réseau de docteurs de l'Université Bordeaux-Montaigne, dont l'objectif est justement de continuer... Ce, de vous donner la possibilité de continuer le dialogue scientifique que vous avez construit tout au long de votre thèse. Alors, ce que Montaigne Humanité a ce pourquoi il a été créé, c'est d'abord renforcer ce sentiment d'appartenance à Montaigne Humanité, euh, C'est construire un réseau qui euh, facilite la solidarité, l'échange, l'échange d'expériences, les informations et qui euh, cherche à euh, vous aider aussi à vous insérer dans le monde professionnel. On sait que ça n'est pas toujours facile euh, et euh, on découvre une fois la thèse faite qu'il y a encore un long chemin à faire euh, et donc... Euh, L'idée est aussi d'être là pour l'accompagner et de consolider justement ce lien entre les docteurs de l'UBM et le monde professionnel puisque nous sommes profondément convaincus qu'être docteur en arts, lettres et sciences humaines et sociales, ça n'est pas être nécessairement, n'avoir finalement d'avenir que dans le monde académique. On a besoin de, de gens comme vous dans le monde en dehors de l'université et de la recherche dans ces mondes professionnels qui ont parfois un peu de mal à comprendre ce que vous pouvez leur apporter. C'est à vous de les convaincre, mais c'est aussi à nous de vous accompagner là-dedans. Et c'est aussi à travers ce réseau qu'on peut le faire. Il a été décidé que tout docteur de l'université Bordeaux-Montaigne a droit à une adresse institutionnelle pérenne, u-bordeaux-montaigne.fr, et accès aux services du centre de documentation, carte de la BU, ressources électroniques. Cependant, ça n'est pas automatique. Pour avoir cela, il faut bien sûr respecter la charte du réseau et il faut s'inscrire à titre individuel sur le compte LinkedIn. Vous pouvez, si vous avez besoin d'informations un peu plus développées sur cette question, voir avec Stéphanie Brossard qui, a été, qui est restée à la maison de la recherche pour organiser le pot et recevoir l'orchestre. Mais si vous ne la connaissez pas, elle est facile à retrouver. Puis les autres collègues de l'école doctorale peuvent vous la présenter sans problème. C'est elle qui gère ce réseau. Voilà, la cérémonie est vraiment terminée, euh, mais elle se prolonge, elle se poursuit euh, de façon un peu... Ah oui, il y a, euh, avant de se prolonger euh, d'une façon euh, un peu moins formelle, on pourra enlever nos toges et on pourra sortir de l'amphithéâtre et de cette disposition tout à fait particulière. Avant cela, nous avons la traditionnelle photo, des, euh, des jeunes docteurs et HDR.